La voix et l'état d'esprit. Souvent, quand on voit les gens, on s'approche. Ils n'ont pas du tout besoin de s'ouvrir la bouche et on a déjà une idée de leur état d'esprit. Si, par exemple, j'ai quelqu'un qui est bien dans sa peau et qui veut juste Partager. Cette personne-là va être toute indiquée pour aider quelqu'un d'autre à comprendre. Parce que son état d'esprit ne sera pas d'impressionner, de démontrer son autorité, sa supériorité, mais d'aider, de partager. À l'autre extrême, on a des messieurs élégants qui peuvent des fois être même des monsieur méprisants, des madames aussi, peu importe. Et juste à les regarder, on sent bien qu'ils n'ont pas tant envie de partager, de connecter. Ils se sentent même parfois Très supérieur aux autres, beaucoup plus grand que les autres. Pourquoi l'état d'esprit est la voie? Parce que l'état d'esprit, c'est le départ de tout. L'état d'esprit, c'est comme une cascade en haut d'une montagne. Elle coule sur tout ce qu'il y a en bas. Elle va teinter, mouiller, influencer le choix des mots, les formulations et les six éléments de sonorité de la voix. On se doute bien que la voix ici, de mon gros bonhomme de bonne humeur, de la voix de la personne qui essaye d'écouter et d'apprendre, mais qui n'est pas dans l'orgueil, n'aura pas grand-chose de commun avec la voix, la sonorité et les formulations d'un monsieur élégant ou d'une madame méprisante, ou tout autre mot qui vous vient pour décrire un peu un état d'esprit de supériorité ou de volonté, de pouvoir, un peu trop intense qui ne ressemble pas à du partage. Il y a aussi parfois des gens qui n'ont pas du tout d'expression au niveau du visage, mais leur corps va quand même nous renseigner, leur posture, leur rigidité musculaire. Tout ça, encore une fois, va influencer la voix, parce que notre confort physique, nos inquiétudes, nos convictions. Ça s'entend. Il y a un truc que mon ami Oscar Léger connaît bien. C'est d'avoir l'esprit ouvert. Oscar Léger a mis toute sa vie à apprendre et comprendre qu'il fallait s'enlever plein de couches de préjugés, et à la toute fin de sa vie, il a réussi à s'ouvrir l'esprit vraiment, vraiment grand, de façon à laisser entrer et laisser sortir le plus de positif et le plus de partage. Et s'il avait encore une voix, je vous garantis qu'on pourrait l'entendre. Alors, état d'esprit, voix, intention, soyez assurés qu'on l'entend et que ça nous donnera le goût ou pas de vous écouter. Si vous avez des questions, gênez-vous pas et contactez-moi sur LinkedIn, ici sur YouTube ou sur Facebook. Lisez les descriptions, vous aurez des contacts. À bientôt!